de valeur absolue et inéquation. Valeur absolue, inéquation. On va traiter le cas de l'inéquation du type valeur absolue de x inférieure à ou égale à r. r, c'est un nombre réel. Alors, euh, on va discuter selon les cas. Hein, si, donc euh, l'inéquation, c'est valeur absolue de... X inférieur à R. R, c'est un nombre réel. Donc, on va voir K par K. Si R est négatif, si R est inférieur strictement à 0, si R est négatif, on aura quoi On aura valeur absolue de X, c'est inférieur à R qui est négatif, or la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Donc, euh, Finalement, on aura quoi On aura tout simplement, c'est une solution qui est euh, impossible. Ça c'est impossible. Donc l'ensemble solution, euh, cette, cette équation-là euh, n'a pas de solution. Dire que valeur absolue d'un nombre est négative, ça c'est une aberration. Donc euh, l'ensemble solution est vide. Donc si R est inférieur à 0, l'inéquation... Euh, valeur absolue de x inférieure à r, si r est inférieur à 0, c'est une équation à n'a euh, pas de solution. Maintenant, si r est supérieur ou égal à 0, alors si r est supérieur ou égal à 0, on aura quoi On aura ceci, si, euh, on aura valeur absolue de x, euh, est inférieur à R. Donc, ça a maintenant un sens. Si c'est si égal à 0, euh, si c'est à 0, on a directement valeur absolue. C'est si X est directement égal à 0. Donc, euh, euh, on peut traiter ce cas-là euh, dans le, le cas. Si, si je prends le cas strict, mais si c'est égal à 0, c'est évident. On aura tout simplement euh, X, valeur absolue de X, inférieur à 0, R égale à 0, donc c'est inférieur ou égal à 0, donc ça veut dire que X est égal à 0. Voilà. Donc, je vais euh, utiliser le cas où c'est strictement supérieur à 0. Si c'est strictement supérieur à 0, on aura ici euh, ça, c'est strictement supérieur à 0, donc ça a un sens. maintenant. Donc, euh, euh, on va utiliser l'une des propriétés qui dit euh, si on a ça, alors X est compris entre moins 1 et R. Donc l'ensemble de solutions ici c'est l'intervalle moins R R ou bien on peut dire c'est l'ensemble des x éléments de R tels que x euh, appartient à l'intervalle moins R R x appartient à l'intervalle moins R R donc x est là. On peut écrire euh, Ici, ici, directement, on aura ici X. Ça veut dire que S, l'ensemble solution, c'est euh, euh, l'ensemble des X, éléments de R, tel que X appartient à, à l'intervalle moins R, euh, moins R, euh, R. Ou bien, on peut dire tout simplement, c'est l'intervalle R, R, c'est un ensemble, moins R, R, c'est un ensemble. Donc, l'ensemble solution, c'est égal à moins R, R. C'est les X qui sont là. Voilà. Euh, si euh, R égale à 0, ça nous conduit à quoi On aura ici le valeur absolue de X. C'est inférieur à 0. Et ça conduit directement à X égale à 0. Parce que ce cas-là, c'est 0. Voilà. Parce que c'est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est égal à 0. Parce que le cas inférieur ou égal à 0 Le euh, R, si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 0, c'est 0 seulement, parce que la valeur absolue d'un nombre est positive ou nul. Donc, euh, l'ensemble solution, dans ce cas, c'est égal au singleton 0. Alors, on va traiter euh, des exercices pour euh, euh, euh, bien comprendre ces cas. Alors, euh, Dans les exemples, un exemple va se présenter. On présente un exemple, exemple. J'ai l'exemple ici. Nous avons euh, euh, à résoudre l'équation x euh, puissance euh, 14 moins 19x moins 40. Voilà. C'est inférieur à moins moins 7. Inférieur ou... Euh, inférieur ou égal à moins 7. Alors, pour résoudre ça, nous ne nous focalisons pas sur les puissances, comme tout à l'heure. On va juste essayer de voir qu est -ce que, quelle est la place de R. R, ici, est égal à moins 7. Alors, moins 7 est comment Négatif. Donc, directement, on ferme les yeux. L'ensemble solution est vide. L'ensemble solution est vide. Donc, nous sommes dans le premier cas. Euh, deuxième exemple, euh, j'ai ici valeur absolue de x, euh, x plus, euh, je peux faire ici, x plus euh, 4 est inférieur à 5. Alors, si j'ai ça, je suis dans le cas où r est égal à, r est ici égal à 5, 5 est positif. Donc je suis dans le deuxième cas, la deuxième situation. Donc on voit ici, euh, euh, ça veut dire que euh, x plus 4, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que x plus 4 x plus 4 appartient à l'intervalle, est compris entre moins 5. Voilà. Donc euh, si ça appartient à l'intervalle euh, euh, moins r. R, ça veut dire que ce point ici entre moins R et R, donc X plus 4, maintenant qui remplace notre X dans ce tas, sera euh, compris, ça c'est compris entre moins 5 et ici euh, 5 donc euh, ici pour, pour euh, avoir le X nous allons ajouter partout on va ajouter partout euh, euh, on, on retranche on ajoute moins 4, moins 4 donc rajoute moins 4 ici, ça va faire moins 9 ici inférieur à x, inférieur ici à 5 moins 4, ça fait 1. Donc euh, euh, l'ensemble de solutions dans ce cas S, c'est égal à l'intervalle moins 9, 1. Voilà, c'est cet intervalle-là. Euh, tous les x solutions de cette inéquation euh, sont dans cet intervalle-là. Voilà. Maintenant, le troisième cas. Euh, si on me demande de résoudre l'inéquation, valeur absolue de x euh, plus 4 est inférieure ou égale à 0. Donc ici, le r est égal à 0. Donc ça me conduit tout simplement à, euh, ça me conduit à x plus 4 est égal à 0. Donc ça veut dire que x est égal à moins 4. Donc l'ensemble solution s est égal à moins 4. Donc euh, nous avons euh, la solution pour euh, cette équation-là c'est moins 4. Cette une équation, c'est le singleton moins 4. Nous allons voir l'équation de la forme valeur absolue de x supérieur ou égal à r, où r est un nombre réel. Alors, donc, on va voir selon les cas. Alors, premier cas, si r est négatif, Alors, si r est négatif, on aura quoi On aura ici valeur absolue de x est supérieur à r qui est négatif. Donc la valeur absolue d'un nombre est toujours positive, c'est supérieur toujours à un nombre qui est négatif. Donc ça, c'est toujours vrai. Donc ça veut dire que l'ensemble solution S, c'est tout l'ensemble r qui est l'intervalle allant de moins infini à plus infini. Intervalle moins infini à plus infini. Alors, maintenant, on va voir l'autre cas. Si r est positif, alors si r est positif, on aura quoi On aura ici euh, valeur absolue de x est supérieure, euh, valeur absolue de x est supérieure à, à r, qui est positif. Donc euh, on peut dire quelque chose parce que la valeur absolue d'un nombre euh, supérieur à ce r, on va traduire selon les cas. On a ici euh, voilà l'absolu de x supérieur ou égal à R qui est positif. On aura quoi On aura x, elle soit supérieur à R, lorsque x est positif, ou x moins x, lorsque x est négatif, voilà l'absolu de euh, x donne moins x, donc c'est supérieur à, à R. Donc ici, ça nous conduit à x est le mode d'intervalle l'intervalle R à plus infini, ça c'est le premier cas. Ou ici euh, on peut écrire directement euh, on, multiplie, on multiplie par moins moins, donc j'aurai ici euh, euh, x sera quoi inférieur à moins r. Donc x inférieur à moins r, ça veut dire que x appartient à l'intervalle euh, moins infini à moins r. Donc l'ensemble de solutions dans ce cas, S, c'est les X qui sont dans les deux. Donc, euh, ça fait l'intervalle allant de moins infini à moins R, ouvert fermé euh, union, l'intervalle de R à A plus infini. Donc, l'ensemble de solutions, voilà, ça nous donne ça. L'ensemble de solutions, c'est l'intervalle, euh, la réunion de l'intervalle moins infini à moins R, union R à plus c'est fini. Voilà. Euh, on va traiter un cas. On va traiter des exemples pour euh, bien euh, euh, comprendre cela. Exemple. Alors, euh, ici, je prends valeur absolue de x puissance euh, 4 moins euh, x moins 10. Et ça, je dis que je vais résoudre cette équation supérieure ou égale à moins 5. Alors, euh, la valeur absolue d'un nombre est toujours euh, positive, Donc, supérieure à un nombre négatif, c'est toujours vrai. Donc, euh, pour ce cas, l'ensemble de solutions, on retrouve le premier cas. Donc, l'ensemble de solutions est égal à R. C'est vrai pour tous les nombres réels, c'est toujours vérifié. Deuxième exemple, x plus 4 est supérieur à, valeur, x plus 4 est supérieur à euh, 3. Donc euh, on va traiter, nous sommes dans le deuxième cas, r est supérieur ou égal à 0, et est positif. Donc euh, on aura ici x plus 4, donc c'est exactement le deuxième, euh, le deuxième cas, donc x plus 4 est supérieur à 3 ou moins x plus 4 est supérieur à 3. Donc euh, on aura ici euh, x est supérieur à 3 moins 4, donc ça va donner moins 1, ou ici, euh, je, je vais euh, ici, je vais multiplier par moins moins, donc je vais x plus 4, sera inférieur à moins 3, donc ça, ça me conduit à x, je vais ici euh, x, euh, x et j'aurai ici euh, inférieur à moins 3, moins 4, donc inférieur à moins 7. Donc, j'aurai à traiter x, le premier x appartient à l'intervalle allant de moins 1 à plus infini ou x appartient à l'intervalle ici euh, euh, allant de x inférieur à moins 7, donc l'intervalle moins infini à moins 7, voilà, euh, là. Donc, c'est l'union des deux. Donc, l'ensemble solution S, c'est l'union des deux. Donc, euh, c'est l'intervalle allant de moins infini à moins 7, Permet, union d'intervalle, moins 1 à, à plus infini. Donc, l'ensemble de solutions, ça se présente sous cette forme d'intervalle-là. Voilà. Donc, ici, nous venons de présenter toutes les formes euh, euh, possibles des. Euh, entre valeurs absolues. Valeur absolue. On a utilisé la valeur absolue pour résoudre des inéquations.